Voyons maintenant comment personnaliser le menu Démarrer et l'écran d'accueil. Étant donné que l'apparence du menu Démarrer varie beaucoup selon sa configuration, je vais vous demander de faire une pause et d'aller désactiver toutes les options dans la section Accueil des paramètres de personnalisation. Pour les atteindre, vous pouvez cliquer sur Paramètres dans le menu Démarrer, puis sur Personnalisation et Accueil. Assurez-vous de désactiver toutes les options pour que nos menus Démarrer soient aussi identiques que possible. Maintenant, lorsque vous lancez le menu Démarrer, vous devriez avoir seulement deux colonnes, celle de gauche avec les icônes et celle de droite avec des vignettes d'applications. Les vôtres seront différentes des miennes, c'est normal. Cliquez sur Toutes les applications pour voir la liste de toutes les applications installées sur votre ordinateur. Les applications sont groupées en ordre alphabétique. Vous pouvez agrandir ou diminuer l'espace occupé par votre menu Démarrer en cliquant sur le côté avec votre pointeur, puis... Tout en tenant le bouton de gauche de votre souris enfoncé, glissez la souris vers la droite pour agrandir le menu et vers la gauche pour le réduire. Lorsque vous avez atteint une taille qui vous convient, relâchez le bouton. Retournez au menu de configuration pour activer la deuxième option. afficher la liste d'applis dans le menu Démarrer. Ouvrez ensuite le menu Démarrer. Il est maintenant divisé en trois colonnes. Les icônes, la liste d'applications installées et les vignettes épinglées. Comme c'est le cas pour la barre des tâches, toutes les vignettes peuvent être effacées et de nouvelles peuvent être ajoutées au menu démarrer. Par exemple, je peux effacer ma calculatrice du menu en cliquant dessus avec le bouton droit de ma souris, puis détacher de l'écran d'accueil. Pour l'ajouter à nouveau, je déroule la liste d'applications dans les C, je clique sur Calculatrice avec le bouton droit de ma souris, puis Épingler sur l'écran d'accueil. Je peux maintenant glisser la nouvelle vignette à l'endroit de mon choix. Il est possible de changer la dimension et la forme d'une vignette. Cliquez sur celle-ci avec le bouton droit de votre souris, puis pointez sur Redimensionner. Vous avez le choix entre quatre formats, petit, moyen, large et étendu. Les vignettes d'application peuvent être organisées en groupes. Par exemple, ici, j'ai un groupe intitulé Utilité et un autre intitulé Microsoft Office 2016. Je peux renommer le groupe Utilité à Accessoires, simplement en cliquant rapidement sur Utilité à deux reprises. Je peux alors écrire... Accessoires. Pour créer un nouveau groupe d'applications, il suffit de glisser une application dans un espace libre et de la relâcher. On peut alors cliquer sur « Nommer le groupe » pour attribuer un nom au nouveau groupe ainsi créé. Ici, je vais créer un groupe nommé « Internet », dans lequel je vais ajouter les navigateurs Chrome, Edge et Firefox, ainsi que l'application Mail. Voilà. Retournons dans les paramètres du menu d'accueil. Les options « Afficher les applications ajoutées récemment » et « Afficher les applis les plus utilisées » ajoutent deux groupes au-dessus de la liste alphabétique. J'aime mieux les garder désactivées pour utiliser la liste, les vignettes et l'outil de recherche. La prochaine option, comme son nom l'indique, affiche occasionnellement des suggestions dans le menu « Démarrer ». Personnellement, je la garde désactivée pour ne pas être distrait par des suggestions de Microsoft. Une option fort intéressante, par contre, est l'option Utiliser le menu Démarrer en mode plein écran. Lorsque vous activez cette option, votre menu Démarrer occupe tout l'écran. C'est un mode d'affichage qui ressemble à l'expérience sur une tablette. C'est grand, facile de s'y retrouver et surtout, sans distraction. Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec le menu Démarrer, avec les façons de lancer des applications et comment le personnaliser.